Aujourd'hui encore plus qu'hier le management de projet est un facteur clé de succès pour les organisations parce que bien sûr il permet les transformations mais aussi d'accélérer l'innovation sur les produits, les services qui sont fournis aux clients, aux utilisateurs, aux usagers. Alors au-delà de ces enjeux globaux on constate trois enjeux opérationnels. Le premier il s'agit de développer une vraie culture projet au sein de l'organisation, euh, bien sûr former les chefs de projet, mais aussi euh, sensibiliser les autres parties prenantes, qu'ils soient acteurs projet, membres de comités de pilotage ou d'instances de gouvernance. Le deuxième enjeu, c'est de combiner des hard skills et des soft skills, parce que l'on sait que la réussite des projets, c'est bien la capacité à intégrer à la fois des méthodes, des outils, mais aussi la dimension humaine. Le troisième enjeu, c'est intégrer le bon niveau d'agilité. L'agilité aujourd'hui est partout, il faut l'utiliser à bon escient, au meilleur niveau, en fonction du types de projets. Pour relever ces défis, nous accompagnons nos clients soit en réalisant des formations sur mesure ponctuelles, soit en développant des dispositifs plus complets de type académie de management de projet que l'on peut déployer en France ou à l'international.